Hey les gens j'espère que vous allez bien moi ça va super je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo et je vais enfin répondre à la question qu'on me pose le plus souvent sur les réseaux qui est comment activer un TB9 donc là j'ai un TB9 que j'ai reçu donc euh, pareil pour vous si on a acheté un, reçu un, gagné un etc euh, il va falloir l'activer pour qu'il réalise sa mission on voit ça de suite donc, j'ai reçu ce TB, euh, et, enfin ce TB qui est identique au TB que je vais utiliser dans ce tutoriel qui est celui-ci, et euh, je vais l'activer. Donc, je vais activer ce TB, et pour ça, vous allez avoir besoin donc, de votre TB, du code qu'il y a à l'arrière, et également du code fourni sur le petit carton donc d'emballage. Vous avez le TB qui était à l'intérieur, et il y a un petit code juste derrière mes doigts, et il ne faut absolument pas jeter ce carton avant d'avoir activé votre TB. Si au cas où vous l'avez euh, égaré, ne vous inquiétez pas, il y a encore des solutions pour retrouver votre, euh, votre petit code. On se retrouve directement sur l'ordinateur car le gros de l'action va se passer dessus. Donc vous vous rendez sur votre navigateur internet favori, vous tapez geocaching.com et là vous allez aller au même endroit, euh, la même page qu'on utilise pour loguer euh, un TB qu'on a trouvé ou un vu dans un event, etc. Donc slash track, on valide et on va aller sur le premier lien, geocaching Crackable. On retrouve notre page qu'on connaît très bien pour loguer nos TB, et on va taper donc le code qui est à l'arrière de votre TB. Là, pour l'instant, rien ne change. Donc, je vais taper mon code. Voilà, et je vais faire la recherche. Donc cette fois, nous n'arrivons pas sur la page habituelle, on arrive sur une page qui va se composer en trois étapes, comme on peut le voir en haut, qui est en fait nous demande pour l'instant le code d'activation on a donc le numéro de suivi que j'ai tapé à l'arrière de mon TB, et il veut nous demander notre code d'activation Donc, vous l'avez compris le code d'activation est celui qui est sur votre petit carton donc je tape le mien voilà et euh, je fais activer un objet voyageur si des fois vous aviez perdu ce petit euh, papier d'emballage vous pouvez euh, utiliser ici le lien retirez votre code d'activation c'est à dire que vous allez faire quelques étapes qui vont vous permettre de récupérer un code moi j'ai mon code donc je passe à la suite activez votre objet voyageur nous arrivons maintenant à l'étape 2 donc l'étape 2 va nous permettre de mettre les détails de l'objet voyageur c'est à dire lui donner un petit nom, savoir s'il si est collectionnable ou pas lui donner une description et une mission moi mon petit EB comme vous l'avez vu j'ai ajouté un petit jeton de casino donc un casino pas très loin de chez moi et euh, j'ai envie de l'appeler Black Jack, puisque c'est un de mes jeux, euh, un jeu pas favori, mais c'est un de mes jeux préférés dans les casinos. Donc on va l'appeler tout simplement Black Jack. Donc Black Jack. Voilà. Peut-il être collectionné Alors euh, je vais en reparler un petit peu après, je vais mettre non, mais je vais vous expliquer euh, le détail de cette option un petit peu plus tard. La mission, donc, je vais copier-coller un texte que j'avais pré-tapé tout à l'heure. Donc, je vous présente Blackjack, un jeton de casino voyageur. Il voudrait découvrir les casinos du monde entier, alors n'hésitez pas à l'aider. Il voudrait également garder plein de souvenirs de son voyage, alors s'il vous plaît, prenez-le en photo sur le lieu de découverte ou devant des casinos. Donc voilà, c'est une mission assez simple, vous n'hésitez pas à mettre ce que vous voulez, je veux qu'il aille là, là, là, bref, ça c'est totalement personnel en fonction de, de vos humeurs, du TB, etc. La description... Vous pouvez dire si c'est un jeton de casino ou pas, ou etc. Moi, je ne vais pas le mettre puisque je vais ajouter une photo et ça suffira amplement. Et vous faites modifier les détails d'un objet voyageur. Nous arrivons maintenant sur la page 3. donc Il va s'agir d'inscrire la date d'inscription. Nous sommes bien en mars, nous sommes bien le 10 et en 2018. Le pays, je vais choisir la France. Et l'État, les... voilà. je vais choisir les pays de la Loire. Il ne me reste plus qu'à finaliser l'activation. Activation terminée, nous avons officiellement inscrit ce TB sur le site de jeuxcashim.com. Nous allons pouvoir maintenant accéder à la page de l'objet individuel. Voilà, donc ça c'est la page pour l'instant basique de mon objet. Et je vais simplement à droite, vous voyez, importer une image. Donc je viens choisir un fichier. Je viens choisir cette photo. Je vais l'appeler « Photo profil. Par exemple et ici en bas je coche utiliser par défaut cette image pour l'objet voyageur je fais upload donc selon votre connexion ça va être plus ou moins long voilà donc la photo est arrivée donc vous voyez on voit bien le jeton et mon tb et je fais afficher la page de l'objet voyageur vous pouvez ajouter autant de photos que vous voulez moi ça va me suffire et voilà donc là la page de mon tb est complète euh, j'ai l'objectif la photo et le nom. Moi ça me suffit amplement. Vous pouvez, alors j'ai parlé tout à l'heure euh, d'une option qui était euh, d'ajouter à la collection. Si j'avais fait oui il y aurait une option ici avec marqué euh, ajouter l'objet à la collection. Pourquoi je ne l'ai pas fait En fait cet objet je vais le faire voyager donc j'ai besoin de lui d'abord dans mon inventaire et si j'avais mis l'objet dans ma collection l'objet aurait été retiré de l'inventaire. C'est à dire que quand vous arrivez devant votre boîte pour le déposer il n'est pas là. Là, il va être directement dans mon inventaire. Par contre, je vais vous donner un exemple. Imaginons que... Ben voilà, je vais vous présenter le TB du Planetary Pursuit. Imaginons que ce TB, je ne veuille pas le faire voyager, que je veuille le garder avec moi dans, dans, dans ma collection, par exemple. Euh, je vais tout simplement le mettre en collection. Et ici, à droite, je ferai ajouter à la collection, aller. Et comme ça, ce TB ne sera plus dans mon inventaire. Je ne pourrai pas le déposer par erreur dans une boîte virtuellement, puisqu'il sera toujours avec moi, mais par erreur, avec une erreur de clic, il serait tombé dedans. Euh, là, il resterait dans mon, dans mon inventaire, enfin dans ma collection, pardon, et plus dans mon inventaire, et je ne serais plus gêné. Ça ne vous empêchera pas de partager le numéro de TV dans un event, etc., etc. C'est juste qu'il ne pourra pas être aussi, euh, on n'aura plus l'option de Gravit dessus. Les gens ne pourront plus le prendre virtuellement, ils ne pourront faire que le découvrir. Voilà cette vidéo se termine, j'espère que ça a pu vous aider pour certains, j'espère que ça va répondre aux nombreuses demandes que je reçois et euh, il ne me reste plus qu'à aller poser mon petit EB dans une boîte. Alors j'hésite sincèrement à le lancer euh, quand je serai à Cincinnati donc pour le, le Giga, le, le Giga Event euh, de, du jeu Woodstock. Euh, je sais qu'il y a énormément de beaux casinos aux, aux états unis ou alors je le pose en France et le but est qu'il fera le tour du monde. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et je suivrai peut-être vos conseils. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne, c'est impressionnant. J'ai pas encore eu le temps de faire la vidéo des 500 abonnés, que vous êtes déjà presque 600 sur la chaîne, c'est juste improbable. Merci à vous pour votre suivi, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo comme d'habitude. En tout cas, en attendant, portez-vous bien, jeu amitié les amis, ciao ciao